Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, vous m'avez harcelé, oui Regardez là, vas-y je filme et je te rappelle. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé Il y a une grosse rupture entre Kylie Jenner et Travis Scott J'ai vu ça, je me suis dit go enquêter, go raconter à mes abonnés Avant toute chose et comme à chacune de mes vidéos Je me dois de vous annoncer qui est l'abonné du jour Aujourd'hui l'abonné du jour c'est photoscan-cst donc voilà tu es l'abonné du jour merci de t'être abonné à mon instagram et merci d'avoir liké et commenté ma dernière photo voilà merci de me soutenir si jamais ça vous intéresse et que vous voulez être également l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo et que vous voulez que votre instagram apparaisse dans ma vidéo vous avez tout simplement à venir me suivre sur instagram euh, je vous le mettrai sur l'écran vous venez me suivre vous vous appuyez sur s'abonner commenter et liker la dernière photo que j'aurais postée. et du coup euh, bah, vous aurez peut-être une chance d'être l'abonné du jour voilà, je, je tire au sort dans les commentaires. Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir cette chance, euh, bah vous savez ce que vous avez à faire. Donc, maintenant, on va passer euh, à l'histoire entre Kylie et Travis. Let's go. Donc, faut savoir que Kylie Jenner et Travis aujourd'hui ça fait à peu près trois ans ils étaient ensemble, ils ont une fille qui s'appelle Stormy, ils l'ont eu je crois genre après un mois de relation un truc comme ça et ils ont annoncé la naissance de leur fille genre un an après, voilà Kylie et Travis c'était vraiment le couple goal, cool. ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant ils ont tous les deux une fortune inestimable ils sont super beaux l'un et l'autre enfin tout le monde les idolâtrait et tout le monde trouvait que c'était un couple genre juste parfait sauf que il y a eu du drama récemment et c'est ce qu'on va spire aujourd'hui. C'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Je vais vous dire tout ça parce que euh, vous êtes trop nombreux à pas comprendre. Donc, go vous raconter. Alors, faut savoir qu'au départ, ça a commencé comment Ça a commencé que euh, à partir du 10 septembre à peu près, Kylie a commencé à plus trop poster de photos de Travis. C'est vrai qu'elle postait vraiment, vraiment souvent des photos de lui, des photos de, euh, de famille avec lui et sa fille. Enfin, elle postait tout le temps des photos de Travis. Sauf que depuis le 10 septembre, elle postait plus rien de lui. Tous les abonnés ont commencé à se dire ou là, qu'est-ce qui se passe entre eux C'est le site TMZ qui a commencé à lancer la bombe. Il y aurait un des proches du couple qui aurait été se confier aux journalistes. Donc il a dit on nous dit qu'ils ont essayé de faire marcher leur relation pendant un moment, mais depuis déjà plusieurs semaines, ils ont décidé de faire une pause en tout cas pour l'instant. Donc là, on a pu du coup comprendre que les rumeurs de séparation étaient vraies. Ils avaient décidé de faire une pause. Voilà, de réfléchir dans leur coin et de voir s'ils avaient envie de continuer ou non. Voilà, ça parlait, ça parlait, ça a commencé à sur Twitter bien sûr commencer à dire plein de trucs bref je vais vous expliquer tout ça mais c'est parti chinois euh, le 3 octobre je crois il euh, y a eu un petit drama déjà alors il y a Kylie Jenner qui a tout simplement euh était dans un hôtel Donc cet hôtel il s'appelle le Sunset Marquis Donc elle a été vue à 2h du matin à cet hôtel là Donc elle y est allée avec deux de ses bêtes de potes Genre les, ses potes qu'on voit tout le temps sur Instagram Donc Stacy Baby là Et euh, qu'elle sait je sais pas quoi là mais bref Et en fait les gens ont commencé à dire <rire> Taiga, si vous ne savez pas c'est qui, c'est également un rappeur américain qui est l'ex euh, de Kylie, ils étaient restés pas mal de temps ensemble. Donc apparemment il y aurait des photos qui auraient fuité, donc si je les retrouve je vous les mettrai. Donc des photos où on voit tout simplement euh, genre à 3h du matin qu'elle euh, sait et c'était ici, donc les deux potes de Kylie et Taiga sortir ensemble de l'hôtel. En fait on a vu Kylie entrer avec ses potes dans l'hôtel, sauf que quand elle est sortie, enfin on l'a pas vu sortir, genre apparemment elle est sortie par une porte, une autre porte genre derrière ou je sais pas quoi. Mais apparemment Stacy, Kelsey et Taiga sont sortis tous les trois devant l'hôtel et, et Kylie est sortie par une porte secrète, genre je sais pas où. Donc toi, on vient d'apprendre que tu fais une pause avec ton mec avec qui tu as un enfant. T'es là, tu vas à l'hôtel où ton ex est présent. Et en plus de ça, tu n'oses même pas sortir, tu sors par une porte secrète de secours. Là tout le monde ça a commencé à se dire il y a un truc qui va pas. Donc les gens ont commencé à euh, parler et les gens ont commencé à dire que tout simplement Travis et Kylie avaient rompu peut-être parce que euh, Kylie avait encore des sentiments pour Taïga et que c'était pour ça peut-être qu'elle avait été directement voir Taïga après sa séparation enfin sa pause pour euh, se réconforter ou un truc comme ça. Enfin Les gens ont commencé à dire des trucs euh, un peu débiles comme ça. Donc après tout ce drama, on a eu une réponse de Kylie. Euh, énormément de drama sur les Kardashians, sur les Jenner, sur Kylie et c'est super rare déjà que Kylie réagisse. Donc ça ça m'a un peu choqué genre qu'elle réagisse sur Twitter, elle a dit un peu ce qui s'était passé internet rend les choses 100 fois plus dramatiques qu'ils ne sont vraiment il n'y avait pas de date à 2h du matin avec Taiga. vous m'avez vu déposer deux de mes amis devant un studio voilà ce qui s'est passé donc ce qu'elle dit elle c'est qu'elle a tout simplement déposé deux de ses potes au studio et c'est pour ça qu'on l'avait pas vue après genre elle barré sauf que il y a eu des photos apparemment elle est vraiment rentrée dans l'hôtel si je les retrouve je vous les mettrai mais c'est vrai que je les avais vus sur Twitter où on voit clairement Kylie qui rentre dans l'hôtel donc bon voilà et elle a mis un tweet où elle a dit Travis et moi sommes en bons termes. notre principale euh, source d'intérêt enfin la chose sur laquelle on se préoccupe c'est Stormy notre amitié et notre fille c'est la priorité donc voilà ce qu'elle a dit donc en gros qu'elle se euh, en ce moment elle est focus que sur sa fille et que c'est le plus important de toute façon elle allait pas dire j'ai été voir Taiga mon ex alors que je viens de me séparer de mon mec enfin elle allait pas dire les choses de toute façon mais... et pour finir le dernier drama qu'il y a eu autour de cette histoire qui est sortie très récemment donc il y a des fans qui ont simplement été un peu euh, chercher, naviguer dans tout ça et ils ont commencé à trouver quelques trucs, donc il y a une fille qui s'appelle Young Sweet Rose sur Instagram et c'est une pote de Travis qu'il a depuis longtemps apparemment, c'est une pote de longue date et ils sont archi proches et en fait il y a pas mal de gens qui disent que Kylie Jenner, elle se sentait grave mal à l'aise par rapport à cette relation qu'elle avait déjà reproché à Travis d'arrêter d'être aussi proche de cette fille sauf qu'apparemment lui ne voulait pas et donc il y a des gens qui ont commencé à faire cette théorie là et à dire que ça pouvait être à cause d'elle que euh, leur relation s'est brisée entre guillemets donc cette fille elle s'appelle Rajen Carr et voilà on peut remarquer que depuis à peu près un an bah cette fille et Travis ils postaient des photos assez euh, similaires enfin des photos à des endroits où ils étaient ensemble donc on pouvait voir que c'était tous les les deux quoi. Il y a également des fans qui ont ressorti un screen ou euh, tout simplement en mars, cette meuf là tout simplement, elle a mis dans sa story un screenshot où elle a pris le profil de Kylie, son profil Instagram, et donc y a marqué How many times a day do you block and unblock me girl Combien de fois par jour tu me bloques et me débloques meuf Donc de ça en fait, on peut comprendre totalement du coup que Kylie n'est pas fan de cette fille et qu'elle l'aime pas forcément. Donc c'est vrai qu'on peut faire le lien entre le fait que cette fille soit proche de Travis et qu'elle l'aime enfin, qu pas, quoi, parce que si elle la bloque sur Insta, c'est pas pour rien. Et je me dis qu'une meuf qui et débloque la go, c'est peut-être pour voir si elle avait pas des stories par rapport à son mec donc voilà un peu pour tout ce qui s'est passé dans le couple Kylie Jenner et Travis Scott, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dites-moi si vous avez vu d'autres infos sur toute cette histoire parce qu'il s'est passé tellement de trucs en quelques jours euh, déjà j'ai attendu un peu avant de faire ma vidéo parce que j'avais envie d'avoir un truc bien complet avec tout ce qui s'est passé, donc si jamais vous avez d'autres infos, dites-les moi dans les commentaires euh, j'attends, j'attends vous. Euh, en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous euh, portez-vous bien euh, abonnez-vous à ma chaîne c'est toujours pas fait donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche pour recevoir une notif dès que je sors une vidéo voilà je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très bientôt bye